Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 218 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Pandemonium sur PlayStation Alors je vous le dis tout de suite J'ai trouvé une bonne configuration PlayStation Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir des jeux PlayStation Ça change un peu hein, j'ai fait quand même presque 200 épisodes sur les jeux PC Ouais bon au bout d'un moment euh, C'est pas que je sèche hein, parce que des jeux, il y en a encore un paquet J'en ai encore tout un tas en réserve mais, euh, mais je vais essayer quand même de voir un, un peu le, la PlayStation Quelques jeux que peu de personnes connaissent ou pas assez, on va dire, et, euh, et on va voir qu'il qu y a des, des trucs assez sympas. Donc là, on, on est sur Pandemonium. Donc c'est un peu en anglais, mais à vous, bon, je pense que c'est compréhensible. Well, which one This one. But this is a 10th level spell. We ain't got all day. Yeah. Let's go, Tuts. Make with the boo-boo. Hey, kwa, yungo, zore, kore, kwa! Uh-oh. What in the world? This is so bossy. The giant monster spell? I don't know that one Check the book Check the book To get rid of Go, seek a boon from the wishing engine A boon What the heck's a boon A wishy idiot And look Here's a map Let's go Let's go Alors c'est parti, euh... Bon le ouais, petit freeze entre les, entre les chargements, hein c'est pas top non plus sur la playstation mais c'est parti on va faire un nouveau jeu pandemonium qui est un jeu de plateforme comment on va le voir, en fait c'est un, un peu spécial vous vous déplacez de gauche à droite donc voilà, regardez, hop donc je peux me déplacer comme ça de gauche à droite, je vais aller donc sur le premier niveau euh, c'est donc ça, level 1, Skull Fortress X2 Enter oui donc euh, là j'ai toujours mon clavier, hein. donc je n'ai pas de manette donc ça risque d'être un peu tendu, j'essaie de le trouver donc voilà on peut sauter alors, voilà, on peut que sauter. Donc c'est déjà pas mal. Euh, donc là, c'est un jeu où on va pouvoir se déplacer que euh, de gauche à droite. Et ça va, ça va faire euh, des différents mouvements un peu tout seul. Ah, je, je viens de prendre un dégât. Donc regardez, ma vie est symbolisée en haut à gauche par les cœurs. Donc j'ai deux cœurs, donc bon, ça va pas loin. Euh, le 2, ça doit être le nombre de vies au total que j'ai. Et euh, on récupère des symboles. Et ben non. Je suis déjà mort reste ouais, plus qu'une vie voilà c'est pas mal alors je vais là j'ai vu quelque chose qu'on a récupéré là le, le truc bleu je sais pas ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est ça fait des petites étincelles autour de nous peut-être qu'on est plus fort plus résistant je sais pas hop voilà il faut bien faire attention de ne pas toucher les ennemis parce que le moindre coup euh... ça nous fait quand même un petit dégât qui n'est pas négligeable hop voilà donc euh, voilà comme je disais, euh, ça, ça, ça se joue hop là Hop hop elle met trois coups à, cre à crever elle ça se joue en plateforme vous avez juste à avancer et à sauter par rapport à vos ennemis récupérez aussi donc les cœurs récupérez les petits les petits soyaux les petits, les petits trucs verts là. ça doit être de, ouais. toujours une petite monnaie à récupérer je sais pas à quoi ça sert Il euh, y a une pastèque Ah bah ça me fait rebondir Hop D'accord donc le but ça va être de monter hop, euh, ah non, je suis retombé. Voilà, hop, hop, hop. Les rouges, je sais pas si, si... Ah bah oui, ils comptent plus, d'accord. En fait, c'est les mêmes symboles, sauf qu'ils font ils font plus de... Ils nous en donnent plus, en fait. C'est euh, le même principe que les pièces Harry Potter, dans Lego Harry Potter, euh, dans les jeux Lego, ou des trucs comme ça. Alors ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'était ce, ce petit p'ti, symbole rouge, c'était pas une pièce. Hein donc je ne sais pas, voilà C'est bien comme jeu comme ça On est sûr, on est sûr de ne jamais pouvoir tomber avec un jeu comme ça Ah je peux plus récupérer le rouge maintenant Eh ouais, hop hop hop Par contre je vous fais attention parce qu'il y a des Il y a des euh, Il y, a des, euh, il y a des points de vue où c'est que justement On voit pas trop ce qui nous arrive dans la tronche Et si on fonce trop, bah, non, bah, on va le regretter <rire> Je pense qu'on peut le regretter Très amèrement Hop. alors comment ils veulent que je monte ici moi non alors c'est des jeux qui sont qui sont très réactifs euh. c'est vraiment c'est vraiment du réflexe ou euh, un peu de plateforme, un peu de réflexe mélangé et euh hop ah non je suis retombé et donc et donc il n'y a, y a pas non plus de de grosses ressources demandées par rapport à ah non je vais pas y arriver par rapport à la ou graphique ou n'importe et donc là on n'y a pas à se casser la tête non plus, hein. on avance, on tape, on récupère un jeu de plateforme comme je les aime bien, franchement ça j'aime bien hop hop hop hop, donc là on voit ce qui nous arrive c'est bon alors où c'est qu'on arrive derrière l'eau hop ça doit être une sorte d'étape je pense parce que le décor, le décor de fond a changé aussi hop alors, qu'est-ce qu'on a on a, une, on a une clé ici, mais on peut pas y aller. Euh, donc, il va sûrement falloir passer par un, un autre côté. Est-ce que je peux sauter sur cette truc-là Ouais. C'est une sorte d'ennemi, en fait. Hein. Hop. Ah, ben bah, il y en a encore un. Hop. Oui, nickel. J'ai cru que j'allais pas y arriver, mais c'est bon, j'ai réussi à sauter. Et euh, ça ne me mène à rien du tout. C'est bien dommage. Bon. Ah, regardez, je je euh, me dégoûter. On peut rien faire, ah, mais je savais même pas que je pouvais lancer. Ah, Je peux lancer des trucs avec, avec mon aura, d'accord, ça me permet de. Euh, J'appuie sur une touche au hasard en fait, et euh, avec l'aura ça vous permet de lancer des attaques. Trop classe, ça vous rapporte de pièce en plus, waouh. Hop, hop, on avance. Mm -hmm. On rentre dans un ascenseur, euh ouais. Ah putain la forêt Je l'avais pas vu. Ah voilà, c'est bon, on récupère la clé. Ça ouvre la porte. Et où c'est que je peux aller avec cette clé euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai dû louper quelque chose, je ne sais pas peut-être. On va voir. Il n'y a, a pas de porte, il n'y a pas de truc qui s'ouvre. L'ascenseur, euh, bah, il nous n'est pas grand-chose, du coup. Il nous remontait juste. Il n'y a rien, de... rien à ouvrir, il y a peut-être une porte... Euh... Il faut que je retourne en arrière peut-être, je ne sais pas. Non, je pourrais, je pourrais pas remonter là. Ah, peut-être que je passe par haut. Là-haut. Voilà. Hop, hop. Ah non, vis à Ah, Des fois, ça, ça réagit très mal. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis avec le clavier ou n'importe. Mais... <rire> je vais beaucoup trop loin pour ce que, pour ce que je veux en fait. Euh... Non, allez, je m'en fous les pièces. Je de me prendre la tête. Voilà, un ennemi avec une petite pièce rouge qui rapporte un peu plus. Mais bon, sans plus... Ah ça saute pas des fois je sais pas si c'est va être le clavier parce que des fois ça saute pas hop là hop là hop hop, je vais plus doucement hein, pour essayer de essayer de d'arriver à sauter et non pas, de ne pas rater le saut parce que ça, ça vous forme et là je ne sais pas où je vais aller est-ce que je saute dans le vide <rire> faut-il que je me suicide on va essayer allez <rire> J'osais pas, mais c'est bon. Ah, une okay, clé en plus, nickel! Je l'avais pas vu celle-là, tiens. Franchement, euh, j'ai eu la chance d'atterrir de, dessus. Et voilà. Alors là, la pierre, la pierre s'est baissée, ça m'empêche de retourner en arrière. Là, il y a un ennemi, mais je sais pas quand c'est qu'il est. Qu Et en forêt! Non, en plus, ça sert à rien du tout. Je suis allé vers l'ennemi, ça sert à rien. J'aurais juste à prendre la plateforme. Ah voilà, j'ai été déposé de l'autre côté. Euh, je bien à droite mais j'ai vu des choses à gauche. On va essayer de pas se faire écraser par les dents. Allez. Ah ça en rapporte quand même 10 hein, les trucs rouges. Hein. Ah, ça en rapporte un, un, quand même beaucoup plus, je crois bien 20. J'ai pas compté, ah, j'ai pas, pas regardé les. Attends, les, euh, les oranges là. Ah oui 20, une vingtaine. Hop là, hop là, hop là, on va en arrière. Si je me fais toucher, je meurs, donc je vais peut-être éviter de me faire toucher. On prend tout notre temps, on n'est pas pressé. On est toujours sur le premier niveau, sur le chapitre niveau level 1, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, allez. Alors il y a un ennemi ici. Ah, en forêt, il m'a tué. Voilà, il me reste c'est ma dernière vie, donc euh, j'espère que je ne vais pas perdre là-dessus. Là, lui il nous dépose, on récupère mais j'ai pas envie de me retaper euh, le chemin. Pff, ouais c'est trop long. faudrait que je retourne sur chacun des pièces, mais c'est bon. Ils ont un petit cri assez sympathique ces, be ces bestioles là. Ah j'arrive pas à lui sauter dessus. Ah putain il suffit que de je dessus pour me faire toucher par la... par la bestiole. Et j'ai perdu, game over.